Dans cette vidéo, nous allons voir qu'un angle n'a pas de dimension. En effet, la définition d'un angle en radian est donnée par rapport à un arc de cercle. Si on prend un arc de cercle d'angle θ, qu'on note la corde L et le rayon de l'arc de cercle R, on sait que θ est égal à L sur R. Ainsi, si on écrit la dimension de θ, c'est la dimension de L sur la dimension de R, et donc il s'agit d'une longueur sur une longueur. Ainsi, la dimension d'un angle est 1. Aussi, quand on parle par exemple de pulsation, qui s'exprime en radians par seconde, eh bien, la dimension d'une pulsation, c'est un temps moins 1, puisque le radian ne doit pas être pris en compte. On peut voir ça grâce à une autre formule, par exemple la formule de fréquence, ω égale 2 f. Ça implique que la dimension de d'ω, c'est la dimension de f. f est une fréquence, et sa dimension, c'est du temps moins un.